Il n'y a pas longtemps, ma sœur m'a envoyé ce message. Je va voir la vidéo d'Eva, je trouve qu'elle est archi bien C'est sympa parce que ça permet de connaître un peu les gens avec qui tu es Eva c'est une youtubeuse qu'on aime beaucoup avec ma soeur Et qui comme moi adore voyager et rencontrer de nouvelles personnes Et c'est vrai que quand je suis allée voir sa vidéo Je me suis rendu compte que c'était trop cool de découvrir les potes Avec qui elle est pendant ce temps là Et je me suis dit que je pouvais faire la même Puisque je suis depuis deux mois à Bali avec un groupe d'amis Et que je vous les ai jamais réellement présentés Et je vous ai jamais vraiment montré une vidéo entière avec eux Donc c'est parti Welcome, les copains J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo chill-détente. On va se préparer et après, on va faire une petite soirée sur la plage et peut-être qu'on ira en boîte, parce que là, c'est le dernier soir de Manon. Et donc, on est tous les trois, plus les deux gars qui sont dans l'autre chambre. On va vous raconter un peu nos vies, tous les bails de Thaïlande, de Bali, les petits trucs et tout. Et on espère que ça vous plaira. Allez liker, allez vous abonner Je vous mettrai à installer. Elle est trop mignonne, je trouve, quand elle fait cette vidéo. Je pense qu'elle manque le pain. Ouais, il y a plein de trucs qui manquent, genre, surtout ma famille. C'est 5 beaux, je n'ai pas vu. Non, non, je peux <rire> dire que ma valise <famille rire> me manque genre. Pendant que je m'habille, Manon va vous présenter euh, son nouveau copain. Oui. Voilà. Moi je vais mettre celui noir et un petit haut blanc accroché parce que je suis devenue accro, haut accroché. J'en ai acheté au moins 7, euh, je crois. Et en puis, place. Je vous présente Ryan, le petit chachou. Nous l'avons adopté euh, depuis hier. Et euh, il dort avec nous parce que j'ai réussi à convaincre Pauline de le garder dans la chambre. Oui, Il avait plus de maman, bien évidemment. Euh, et euh, il était pas très nourri. Et là, en deux jours, il est plein de vie à fond et tout heureux. Et il dort avec moi dans mon cou. Comme un tout petit chat trop mignon. Bref, que du bonheur. On lui donne plein de, câ plein de câlins. Et à manger, bien évidemment. Genre de match avec un mec sur Tinder. Enfin, en fait, il y déjà match avec Pops. Mais Tinder ici à Bali, c'est vraiment genre euh, tout le monde a. Même les gens en couple, même les gens. Euh, ouais, en gros, c'est pour faire des, des amis, genre. Enfin, euh, ouais. Moi, j'ai ouais. installé une heure après, ouais. j'ai enlevé parce que j'avais plus place et euh, trop la flemme. Mais vraiment, tout le monde euh, a Tinder. Bon, Manon, on n'a pas Tinder, si ton mec revient, c'est vidéo quand ouais. ouais. chat il m'attaque. Mais là, il y a des gens, euh, même des gens connus et tout. Il est où chat je sais pas, mais il m'a attaqué le pied. Sarah, elle arrive, elle me dit Oui, j'ai matché avec un mec, il est trop beau et tout. <rire> et je dis Ah, j'ai déjà vu. Et je crois qu'en fait, je l'avais vu le lendemain en date avec quelqu'un. Je crois que oh, j'ai jamais parlé avec un mec aussi. Ben ouais. Ah, mais c'était pour. En gros, t'as juste match. Ouais, mais en vrai, je suis super compliquée à chaque fois, je me suis pas. <rire> <rire> et puis il y a peu de monde, donc tu retrouves souvent les mêmes gens. Ouais, et oh, ça, mais... c'est un truc de ouf. Genre, tu vas en soirée ouais. et tu vas retrouver des gens. En fait, partout en Asie, c'est les mêmes gens partout qui vont. En Thaïlande, au Vietnam, il ouais, ou... y a des gens euh, que, bah, par exemple, notre Don Martin, il avait vu en Thaïlande, il yes. a retrouvé à Bali, yes. par hasard. Ah oui, on a eu un accident de scooter, il y a yeah, quelques okay. semaines avec Sarah, non il y a une semaine, deux semaines. Euh, quelle horreur, vraiment faites attention parce qu'on est trop mal. Mettez un casque. Ouais, mettez un casque, on avait des casques heureusement. Ok. Moi, je suis malade. Nicolas, Nicolas tu mois. peux rentrer. On va en de notre Là, c'est le tribunal de Nicolas. Ok, alors, faut savoir que de base, en Thaïlande, je n'étais pas avec euh, Sarah et Nicolas, mais euh, on s'est rencontrés au bout de quelques jours. Et de base, Sarah, je la connais de lis et Nico, il est aussi à lis mais je ne connais pas. Et, euh, et donc, on a fini par voyager à 4, et après, avec Manon. Oh, donc à 5, et puis après à 6, et puis après, je suis partie. Et après, je suis restée. Ok. Et il y a une histoire que Sarah... Elle <rire> garde depuis le début de mais la Thaïlande Un un plot twist. Et là, vu ah. ça va être la fin, on est obligé de la Tu vas voir que Sarah a une obsession pour le chocolat. Mais quand tu dis une obsession, c'est que <rire> c'est un peu comme moi, elle <rire> est où Et en Thaïlande, elle parle constamment de chocolat. Mais vraiment tout le temps. On ne trouve pas de chocolat en fait. Nicolas part ah, ah, Mais je suis au courant, genre j'ai rien à apprendre, les hein. <rire> gars. tu est au courant. Bah l'histoire. En gros, Sarah ouais. est tombée sur une tablette de chocolat. Deux tablettes <rire> Deux je me suis dit, je m'en donne pas aucun de garde pour mon annib MDR <rire> c'était quoi ton c'est ce mois de mai, <rire> d'avoir en février ouais. Il y a un j'ai toujours pas eu ma tablette Mais après, tu sais que j'en ai encore QUOI Eh ah, mais vous voyez, moi bah, les tablettes de chocolat je peux pas laisser un carré genre non, Moi je vais ramener deux tablettes de France en Il y en a plus Ah mais merci, tu vois la différence entre vous deux Des <rire> Pas genre. Même genre pendant ma, ma rupture tu t'es pas dit je vais lui offrir du chocolat pour le moment Ouais même pendant ma rupture tu t'es pas dit tu vas m'en Mais T'es pas eu de rupture, bref elle est lecture il y t a un il y pas il dessus. Donc il y a un mec c'était s'était de Martin, euh, qu'il s'est fait en boîte, et il, il faisait une fixette sur Sarah. Et vraiment à chaque fois on, reposait, on la croisait sur vous, J'avais crois à Mali. Et il suivait partout, enfin à chaque fois il venait, euh, il venait nous voir et il disait oui Sarah c'est vraiment la fin de ma vie. Non il ne s'est passé à ce point là, mais presque. Et en fait, son père c'est coiffeur de Kim Mais de, de Doua de tout le monde, genre des la célébrités le connaissent sur un Ouais. Et lui, en vrai, il est gentil. Hein. Il est juste... Non, il était grave mince. Putain, si y avait su. Mais... j'aurais oui, trouvé mon stage à Los Angeles. Avec euh... Chachou. Oula. Ok, viens Chachou. Non, Chachou. Fait. Ok, et Sarah, ouais, elle m'a maquillée. Pas. En vrai, j'aime bien. Ça fait naturel. Nicolas, ici présent, je lui parle de nourriture à Jean Gat et il vient de dire qu'il avait plein de réserves de bouffe. Alors, t'as pas de dire que t'as plus de place dans ta valise. T'as quoi, Nicolas son... T'as quoi dans ta pas T'as quoi Je ça c'est du chocolat, vous ça, on avait compris. Ok, ouais. c'est moi, j'ai trouvé. T'as vraiment du houmous T'as vraiment du houmous Je voulais pas te dire ça, je sais que t'es avec le grail. Les gars, je parle de houmous, mais vraiment H24, genre j'en parle. Ça, je... je pleure houmous, ah, je mange houmous, je pense houmous, je, pense houmous, je respire houmous. J'ai des gâteaux... Houmous Mais arrête de dire au houmous, mais oh, es houmous là <rire> Mais t'as pas de houmous. T'as pas de mousse, Apparemment, Nicolas il a du Houbous. Mais Martin, ça ne nous a pas que j'avais du Houbous. Ouais, mais Martin, il est cherché. Hein. Mais mange pas mon Houbous, wesh. Il y a vraiment. Moi, oh je vais mettre du miel sur ma pizza là. On a une jeune bouteille de vodka ah, une qui nous a coûté 24 euros quoi. les internautes, alors que c'est la pire vodka. Genre. Ah, choqué, donc, ça. Pas. Il y en a un ici. Il, a un... il veut dire un truc nul, genre. Il y en a un ici, il a joué 3 meufs à une soirée, tu vois. Par exemple. Il a un ici, il a pêché une meuf pour lui parler de son ex toute la nuit et Il y en a une ici BIP BIP Qui ça Parfait galope sa botte depuis 6 mois et là... Tu... Il hein? y en ah. a une ici, elle se trimballe avec euh, sa redline Faire 902 red <rire> Il y en a une qui se fait réveiller en pleine nuit par Ryan qui lui fait du dessus. Il y en a, oh, a un les... ici, qui veut pas sortir avec une meuf qui pète et qui rote ah bah. Il y en a même la deux, deux. <rire> Euh, oui, il voilà, y a un petit ça avec des amis genre Un petit roue un petit roh tu fais Après c'est sûr mais que ça va. voir la belle famille. <rire> quand t'as un gros roh dégueulasse Je, pas je pas connais petit. un ici, il se plaint de tout ce que lui-même fait mais Tu, tu sais qu'en Chine, si tu rôtes pas à la fin de ton repas, c'est que c'est Ah oui, mais chacun j'aurais dû roter à la fin de mes repas Je regarde si tu finis avec une meuf qui est complètement l'opposé de toi Est-ce que tu te rappelles pas de la Russe complètement folle qu'il y avait la villa, là dans l'énorme villa on a rencontré une influenceuse je... russe qui euh, Mais tu sais, qui est était est complètement perchée bah, Elle était euh... elle est trop folle en fait Elle a été tatouages partout, je pense qu'elle prenait de la, avec la des drogue fils, avec elle. Ouais. Je connais quelqu'un qui a un, un pote ouais, que ça c'est... Euh... Merde, hein, ouais Même si est en... Elle est en... Ouais Elle est en cou? Ah, tu dragues ça aussi Tu dragues la soeur de Nico? Non! non. <rire> J'ai un pote... <rire> J'ai pas ah. compris Ouais, et euh, en fait, une... <rire> C'est un mec bien ton pote. Bah, Il ouais. euh, y en a une ici et demande de l'argent à son ex. <rire> Il y a une personne qui a mis sur 40 personnes à son actif. Il voilà. y a un Donc, mec ici un qui abordique. a chopé sa... une super pote en vacances. Coup ici qui n'arrive pas à oublier leur ex. Il <rire> <rire> ah bon. y a une ici qui est en train de DM un mec. Il y en a une ici qui se fait DM par 3 millions de stars, sauf qu'elle préfère rester sur le mec elle croit être son mari. Il y en a un ici qui a invité son ex à venir la rejoindre. Allez, et Pauline, tu sais je suis sûre que tu t'entendrais trop bien avec ma sœur, Parce que c'est trop une meuf euh, healthy, elle est pas, elle est un peu dans le même monde que toi genre. Healthy. Vraiment genre. Vraiment genre. Juste, elle fait du sport. Il y en a un ici qui amoureux est amoureux de moi. moi. Il y en a un ici qui adore les meufs du 16. Il y en a deux. Et moi je vais bientôt arriver dans le sens. Elle parle, mal, elle parle très mal Pauline, elle est très vulgaire. Arrête. Dislikez sa vidéo et désabonnez-vous. Les gars je vous retrouve plusieurs jours après. Euh, là je, suis, je sors d'une maladie de 4-5 jours donc faites pas gaffe à ma tête. Mais je voulais clôturer cette vidéo et je mange des pâtes téléphone les fins de mois même si on est au milieu du mois. <rire> Mais je mange des pâtes instantanées dans des verres parce que j'ai pas de bol. Mes pâtes sont partis à un beach club. Comme je vous le disais, euh, c'est la fin du mois pour Pop's et puis euh, j'étais en sortie de maladie, j'avais trop la flemme et surtout YouTube me manquait. Enfin, moi ça manque de pas taffer et tout, donc euh, je voulais finir sur montage et faire un peu l'outro de cette vidéo. J'espère honnêtement que cette vidéo vous aura plu parce que euh, j'ai essayé de changer un peu, euh, comme je disais dans l'intro, j'avais envie de vous présenter mes potes, euh, de vous montrer un peu plus euh, mon univers et euh, les gens avec qui euh, je traîne un petit peu euh, quand je suis ici. Euh, donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié, c'était un petit peu le bordel, c'était pas la meilleure des qualités de vidéo, euh, c'était pas le truc avec le plus de contenu, mais c'est aussi pour ça que j'ai tant aimé cette vidéo et la tournée, c'est que c'est hyper naturel et ça change des vidéos juste voyage. Donc, euh, donc voilà je trouvais ça cool en tout cas il y a d'autres vidéos qui arrivent euh, par rapport à Barbie, Euh vous inquiétez pas et puis après il y a un nouveau chapitre de ma vie qui commence, en tout cas euh, j'espère que ça vous aura plu, si vous avez envie vraiment que je vous partage un peu plus euh, de l'expérience de voilà avoir vécu avec des gens en échange avoir euh, avoir euh, on va dire euh, voyager avec des gens enfin des choses comme ça n'hésitez pas à me demander parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs euh, où on peut être surpris ou quoi en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner parce que ça soutient de ouf et c'est vrai que euh, bah, c'est hyper important pour moi et euh, voilà en ce moment l'algorithme YouTube n'est pas au mieux même si je déteste dire ça et je déteste me plaindre de l'algorithme mais vous avez compris donc je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi et bye